Alors je suis une habituée de la World Policy Conference, euh, je crois que j'en suis à ma septième ou huitième participation, je ne sais pas trop. Et euh, c'est un moment euh, que j'essaie de ne jamais rater, surtout euh, parce que c'est l'occasion de rencontrer euh, de, et d'échanger avec des personnalités euh, de différents horizons et, et d'avoir un de prendre un peu le pouls de notre planète euh, euh, sur les questions politiques, euh, militaires, stratégiques, mais aussi euh, maintenant on a quand même inclus euh, l'environnement qui fait partie aussi des, des questions, euh, j'allais dire, euh, de, de survie de l'humanité, donc euh, hautement stratégique, et, euh, et l'Afrique. L'Afrique euh, est devenue un sujet, je crois que qu'on a compris que le on ne peut plus continuer à marginaliser l'Afrique, le continent d'aujourd'hui et de demain. Et euh, cette année, c'est particulier parce que, je crois qu'on s'y attendait tous, euh, la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé, l'agression la, russe, euh, a des implications mondiales, et notamment en Afrique, qu'on l'a vu. Et, et c'était un petit peu... Euh, on, on, on se demandait un peu comment les gens perçoivent ça, quelles sont les perspectives, comment... Euh, euh, voilà donc il y a un point de vue européen et occidental très très fort et en ce qui concerne... et là si j'ai un petit regret c'est que quand même on a tendance à, à présenter un peu la... je dirais le... La neutralité africaine comme étant le résultat d'une manipulation russe, d'une désinformation. Donc euh, ça, il faut arrêter ça parce que pour euh, euh, analyser et, et essayer un peu anticiper ce qui va se passer demain, faire de la prospective, il soit, il faudrait avoir des bases saines. Il faut vraiment, euh, euh, il faut comprendre ce qui se passe réellement et euh, les positions africaines sont un petit peu en retrait euh, pour des raisons historiques, pour des euh, raisons qui tiennent aux, aux relations qu'il y a, euh, que les pays euh, européens, occidentaux, de manière générale, entretiennent avec l'Afrique. Et euh, il faut le comprendre pour pouvoir, euh, j'allais dire, embarquer les Africains euh, dans des causes communes.